Qu'est-ce qui a été satisfaisant dans votre prise en charge Je pense qu'au début, on a réussi à communiquer pour que je donne le matériel dont il avait besoin, avec les tailles dont il avait besoin, la charnière du cathé, la taille des gants stériles. Si je vous reposais exactement le même scénario, qu'est-ce que vous changeriez fondamentalement dans votre prise en charge par rapport à ce que vous venez de faire en simulation rigoureux sur la salle Alors, ça veut dire quoi, précisément Précisément. Ben, ne pas prendre les deux... Exact. Les, le, la table par les deux okay. pieds. Ok. Première chose. Ok. Qu'est-ce qu'on changerait d'autre Je serais... Plutôt que de m'énerver et de lancer les gants, j'expliquerais le pourquoi du comment. Pour... Enfin, je, je, je ferais constater qu'il a fait une erreur et qu'il vaut mieux changer de gant sans être agressif